chaque mois, même pendant six mois, même un an, vous devez faire le travail. Tu fais, tu jeûnes, tu fais, tu jeûnes, tu fais, tu jeûnes. Voilà, j'ai fait la capture d'écran de ton, ton numéro, euh, Nelly. Le parfum attirant, cest là. Même s'il faut que chaque semaine, tu achètes une boîte. C'est quand le parfum sera donné. Hum. Ouais, vous, à te donner. Moi, je dis, j'ai dit à mes représentants, je dis utilisez mes produits vous-même. Ne prenez pas vos bandes, c'est mon genre.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 Je vais voir. Elle de Dieu, j'ai pas tu pas besoin de consultation. Tu comprends? On le parfum attirance. Tu prends, tu mets ça sur toi, tu parles. Tu parles. Tu parles. dis ce que tu veux.